Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Eh bien, dans cette première vidéo dédiée au personnage de Star Wars Légion, le respect s'impose et on va donc parler de Dark Vador. Donc, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter la carte titre du personnage. On va voir également les cartes de commandement qui lui sont attitrées et puis toutes les modifications que vous pouvez apporter. Et puis, je me permettrai de vous donner mon avis sur la façon dont moi j'envisage de le jouer. Allez, c'est parti Bon alors ce Vador, vous savez que moi je ne l'apprécie pas spécialement, je trouve que la figurine est beaucoup trop lourde en fait, euh, beaucoup trop encombrée, surtout avec cette cape, cette cape qui en plus a une épaisseur de plastique, et euh, du coup je trouve que ça participe pas du tout au dynamisme de la pièce. Bon alors bien sûr elle a cette position avec la main qui étrangle mais finalement ça fait plus apparaître un gros moufle de ski qu'autre chose. Je pense qu'il y avait autre chose à faire avec ce personnage très charismatique de l'Arvador. Même si voilà ils ont voulu mettre l'accent sur sa capacité d'étranglement qui est disponible sur la carte. Faites attention c'est une pièce qui bave beaucoup, qui a beaucoup bavé dans le moule. Il va vous falloir ressortir vos cutters pour pouvoir pas mal débarder la pièce et nettoyer tout ce qui dépasse. Donc il y a pas mal de travail. Après, il faut la rattraper à la peinture, mais euh, voilà, vous le savez, c'est pas une figurine qui, euh, qui m'a emballé. Bon allez, comme d'habitude, comme je le fais pour X-Wing et comme je l'ai fait pour Armada, on va regarder ensemble la carte de Dark Vador. Donc Dark Vador, c'est un personnage qui vaut 200, hein, sa valeur est de 200 dans votre constitution d'armée. On va regarder euh, déjà son sa vie, il a 8 de vie, ce qui en fait un hein, des personnages euh, ben, forcément euh, les plus difficiles à tuer. Vous remarquerez qu'en dessous au niveau du stress, il y a un petit tiret euh, tout simplement pour dire qu'en fait ben Dark Vador ne subit pas le stress, c'est-à-dire que voilà, il est euh, il est vraiment euh, impénétrable et impossible à déstabiliser. Au niveau euh, du pion de défense, puisqu'on est euh, sur cette partie de la carte, on voit que Dark Vador va euh, se défendre avec euh, un dé rouge, hein, forcément. C'est le dé qui a euh, le plus, euh, plus de retour au niveau, au niveau de la défense, donc c'est tout à fait logique. Et au niveau de son attaque, c'est très simple, il n'a qu'une seule arme, c'est euh, le sabre laser qui va quand même lancer 6 dés rouges, donc c'est quand même relativement véloce. Au niveau du déplacement, euh, c'est là que le bas blesse, Dark Vador est plutôt tranquille sur euh, le champ de bataille, puisque on le voit, il a tendance à se déplacer à 1. Donc soyez prudent, parce que non seulement il va être lent à mettre en place et lent à venir au corps à corps, puisque euh, il se bat au sabre laser, donc on verra qu'il y a possibilité de faire autrement, mais... Normalement, il se bat au corps à corps, donc il va être assez lent à arriver euh, sur le terrain et à pouvoir être effectif. Mais faites surtout attention à une chose, c'est que comme c'est lui qui distribue euh, les ordres, hein, il, il est commandant au moment où il est présent sur le terrain, il y a un arc de distance à, à, à respecter avec ses troupes. Et si vous n'avez pas l'option comme Light, qui, de toute façon, euh, n'est disponible que sur vos motos speeders, eh bien vous risquez d'avoir des troupes qui vont être trop loin de lui et qui vont vous empêcher de recevoir les ordres, car il est beaucoup plus lent que vos troupes. Donc faites très attention à ça, on verra également qu'il y a une carte qui permet de s'extraire de cette, de cette difficulté-là. On va lire ensemble la partie texte et surtout donc, les capacités de Dark Vador en lui-même, sans amélioration. Donc il a déflexion. Donc très intéressant, déflexion, tant que vous défendez, si vous dépensez un pion esquive, donc je vous rappelle que le pion esquive, c'est quelque chose qui s'attribue Hein, euh, au personnage, euh, vous gagnez, donc, votre adrénaline va se transformer en bouclier de défense. Donc ça, normalement, c'est une capacité qui est propre, euh, quand même, aux, aux troupes rebelles. Hein. Je dirais que les troupes de l'Empire ont plutôt l'adrénaline qui se transforme en touche, alors que les rebelles ont l'adrénaline qui se transforme en, en défense. Et bien là, Dark Vador, il a, il a cette capacité. S'il s'agit d'une attaque à distance, et c'est là que c'est très intéressant, l'attaquant Subit une blessure pour chaque adrénaline obtenue. Tout simplement pour en fait euh, correspondre au fait que Dark Vador, euh, s'il se fait tirer dessus à coup de laser, ben, grâce à cette capacité, il va renvoyer avec son sabre laser euh, les tirs. Vous allez voir, il euh, y a des choses qui sont assez intéressantes, euh, notamment euh, au niveau de l'esquive. Il y a une carte qu'il va falloir équiper sur votre Dark Vador pour pouvoir avoir cette esquive quasi en permanence. On a immunité. Perforant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il est immunisé contre euh, l'option Perforant. Donc, pour rappel, c'est quoi Perforant eh bien, Perforant, c'est votre capacité à annuler, en fait, des défenses. Eh bien, euh, lui, en fait, il est immunisé contre Perforant. Si, en fait, un ennemi avait cette capacité, Dark Vador, qui se fait attaquer, va lancer des dés de défense. Forcément, si euh, l'adversaire a Perforant, il va éliminer des dés de défense qui, qui correspondent au chiffre qui sera à côté de perforant. Perforant 1, vous annulez un dé de défense. Perforant 2, 2. Perforant 3, ainsi de suite. Et bien, lui, il est tout simplement immunisé contre ça. C'est-à-dire que ben, si vous avez perforant, ça ne marchera pas contre lui. Et il pourra jouir de tous les dés de défense qu'il tirera. On a également maître de la force 1. Donc ça, c'est également très intéressant. On y reviendra. Euh, pendant la phase finale, vous pouvez redresser une de vos cartes d'amélioration. Donc, il faut savoir que, normalement, les cartes d'amélioration qui s'utilisent, elles ont une petite flèche qui fait qu'en fait, elles sont défaussées, elles sont inclinées, et que pour pouvoir les redresser, en fait, il faut, euh, normalement, faire une phase de repos, qui est une phase dans laquelle vous, en fait, une phase de ralliement, qui est une phase pendant laquelle vous allez euh, abandonner toutes vos autres actions. Et bien, là, en fait, avec cette capacité maître de la force, Dark Vador va systématiquement pouvoir redresser une de ses cartes, et vous allez voir, il y a un petit combo à faire qui est vraiment très sympa. Il lui reste également euh, implacable. Hein. Après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action attaque gratuite. Attention, je vous rappelle, euh, au niveau des actions, il n'y a qu'une seule action que vous pouvez faire deux fois, c'est se déplacer. Et donc attaquer ne peut pas être fait deux fois, même si cela vient d'une attaque dite une action dite gratuite. Donc vous bénéficiez en fait de cette option attaque gratuite à l'issue du déplacement avec implacable, donc profitez de vous deux autres actions pour faire autre chose. Vous déplacez et puis de préférence vous attribuez soit un pion de visée, soit un pion d'esquive. Également présent sur la carte de Dark Vador c'est Impact 3 et donc... Perforant 3, hein. donc lui il va pouvoir faire subir Perforant aux autres, je vous rappelle que lui il est immunisé, on va commencer par Impact 3, très intéressant, très connu normalement des armes lourdes, ou plutôt des armes anti-chars ou anti-véhicules, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 3 touches contre des résultats critiques, Bon, maintenant, si vous avez commencé Star Wars Légion, vous devrez savoir que, en fait, lorsqu'on attaque euh, un, un véhicule, celui-ci ne subit que les critiques, donc il faut pouvoir, pour le toucher, ne le toucher qu'avec des critiques. Du coup, avec Impact 3, c'est trois touches qui se transforment en critiques, et donc vous aurez beaucoup plus de possibilités de détruire un véhicule avec cette capacité. Et donc il a, lui aussi, ben perforant, perforant 3 cette fois-ci, donc tant que lui, il attaque, il peut annuler jusqu'à trois résultats boucliers, 3 défenses effectives, euh, notamment de Luc euh, ou, euh, ou de troupes qui seraient en face de lui. Allez, on va regarder maintenant les cartes de commandement qui sont spécifiques à Dark Vador. Il y en a trois, il y a Impitoyable, et il y a Nouvelle Technique de Motivation et il y a Maître du Mal, dans l'ordre de la petite valeur en fait d'initiative qui est sur la carte. On va commencer par la valeur la plus faible, qui est en fait celle qui vous permettra de la jouer en premier. Attention, c'est inversement qu'il faut comprendre la valeur d'initiative. Donc la première étant impitoyable, elle est réservée donc à Dark Vador. A la fin de la première activation de Dark Vador, il peut subir une blessure pour mélanger son pion d'ordre dans la réserve d'ordre. Pendant sa deuxième activation, Dark Vador effectue une action de moins. Bon, qu'est-ce qui se passe Vous venez de jouer votre Dark Vador, donc vous avez utilisé son pion. Euh, grâce en fait euh, que vous l'ayez tiré ou que vous l'ayez programmé, vous avez joué son pion. Grâce à cette carte impitoyable, vous avez la possibilité de prendre ce pion et de le remettre dans votre pioche, de mélanger votre pioche, et donc vous vous réservez la possibilité de le retirer une deuxième fois pendant ce tour. L'intérêt, en fait, c'est de jouer deux fois Dark Vador. Alors deux fois, pas totalement, puisque lorsqu'il est tiré une deuxième fois, il n'a qu'une action au lieu de deux. Mais attention, si vous la jouez fine, vous allez pouvoir jouer ces actions gratuites en complément de l'action qui vous est autorisée, donc l'action qui peut vous être autorisée, c'est un déplacement. Et je vous rappelle que lorsque Dark Vador se déplace, à l'issue de son déplacement, il peut attaquer. Donc vous êtes tout à fait en capacité de virtuellement jouer deux fois de Vador. Donc cette carte impitoyable, elle est extrêmement intéressante. Ensuite, on va retrouver la deuxième carte qui est la nouvelle technique de motivation. J'aime beaucoup. Donc, deux soldats, hein, donc ça veut dire qu'en fait, grâce à cette carte, vous allez pouvoir activer euh, deux sections de troupiers. Quand une unité de soldats alliés, autre que Dark Vador, dotée d'un pion d'ordre face visible, s'active, elle peut subir une blessure pour effectuer une action gratuite. Donc, bah, ça c'est intéressant, puisque l'action gratuite, je vous rappelle, elle s'ajoute euh, aux deux actions qui sont autorisées. Subir une blessure sur une escouade, ça veut dire que vous allez perdre forcément un de vos gars. Mais en début de tour, pouvoir faire deux actions classiques plus une action gratuite, ça peut vraiment être intéressant. Surtout que dans Star Wars Légion, on a quand même tendance à tirer relativement loin. Donc voilà, je pense que c'est une carte qui est assez intéressante. La troisième carte de commandement qui est disponible avec Dark Vador, c'est donc « Maître du Mal ». Donc je la lis avec vous, hein. Donc c'est Dark Vador plus deux unités qu'elle va vous permettre en fait d'associer au niveau des pions. Quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion d'esquive. Ah, intéressant. Quand Dark Vador s'active, chaque unité de soldats ennemi à portée 1-2 de lui gagne trois pions de suppression. Ça, c'est absolument énorme. Je reprends la carte en fait euh, de Vador. Je vous rappelle qu'avec déflexion, si vous avez un pion d'esquive, vous allez automatiquement transformer vos adrénalines en défense. Et si on vous tire dessus, vous allez automatiquement faire une touche sur la troupe qui vous a touché. Et bien avec la carte Maître du Mal, vous allez recevoir euh, un pion d'esquive automatiquement. Donc du coup, déflexion devient totalement opérationnelle. Et en plus de ça, à 1-2 de vous, les troupes qui sont autour, elles vont subir quand même trois pions de suppression. Euh, quand on voit les troupes euh, au-delà de 4, euh, normalement elles sont en débâcle. Donc euh, voilà, vous allez vite vite foutre la trouille à tout ce qui est en face de vous. Ça peut être extrêmement intéressant à jouer. Attention, peut-être à ne pas jouer trop tôt. Parce que pour être à 1-2 euh, des troupes d'en face, il faut s'être rapproché. Et n'oubliez pas, Dark Vador est très lent. Alors, au niveau des cartes d'amélioration, je vous rappelle que Dark Vador, lui, ne peut s'équiper que euh, de ses cartes avec ce logo-là. le Logo de la force, on va dire. Donc, il a le droit d'utiliser euh, la méditation martiale, qui est intéressante. Le réflexe de la force, le lancer de sabre. La strangulation de la force et la poussée de la force. Allez, on va commencer par... La méditation martiale. Alors c'est très intéressant la méditation martiale parce que en fait, Dark Vador, je vous le rappelle, est très lent. Et donc il risque au cours du jeu de se faire rapidement distancer par toutes les autres troupes auxquelles il devra d'ailleurs distribuer euh, des ordres. Avec euh, la méditation, quand vous donnez des ordres, euh, l'un de ces ordres peut être donné à n'importe quelle unité alliée sur le champ de bataille. Alors c'est un seul. Mais normalement, si vous déployez comme il faut vos troupes, euh, avec le Com normalement les motos n'ont pas besoin en fait de cette carte. Si vous avez une troupe qui s'éloigne un petit peu de vous, elle va pouvoir bénéficier grâce à cette méditation d'un ordre, même si elle est hors portée. Donc à mon avis, voilà, pris par la bataille, on peut vite se laisser distancer. Pensez à équiper Darkador avec cette carte, ça peut être très intéressant. Deuxième euh, carte euh, assez intéressante, c'est euh, le réflexe de la force. Donc le réflexe de la force, c'est gagner un pion d'esquive. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, euh, réflexion fonctionne avec un pion d'esquive. L'intérêt, en fait, euh, de cette carte, c'est que euh, vous pouvez l'avoir, en fait, à tous les tours. Alors pourquoi vous pouvez l'avoir à tous les tours On a vu, avec la carte de commandement, que vous allez pouvoir jouer qu'une seule fois, que vous allez pouvoir, en fait, vous attribuer... Un pion d'esquive mais ça vous ne pourrez le faire qu'à un seul tour. Si vous vous équipez de cette carte, à chaque tour vous allez pouvoir vous équiper d'un pion d'esquive et donc activer des flexions. Alors bien sûr la carte doit s'incliner mais grâce à la capacité maître de la force, à la fin de votre round vous pouvez redresser au moins une carte. Et comme c'est une des seules que vous allez incliner, bah vous pourrez systématiquement redresser celle-ci. Donc en fait, à tous les tours, vous pourrez vous en servir. Donc en fait, à tous les tours vous allez gagner un pion d'esquive. Et donc, en fait, eh ben, à tous les tours, vous allez activer déflexion. Ça, ça va permettre à votre Dark Vador d'être beaucoup plus robuste et de compenser le fait qu'il soit lent. Car le fait qu'il arrive lentement sur le terrain des opérations fait qu'il risque de subir un max de tirs. Eh ben, grâce à cette possibilité-là, il va pouvoir renvoyer les tirs qui seront faits sur lui. Et je pense que les rebelles vont y réfléchir à deux fois avant de le prendre pour cible. Bon, le lancer de sabre laser, ben, évidemment, il faut équiper Dark Vador du lancer de sabre laser, puisque, je le répète, il est très lent, et il va avoir énormément de mal à venir au corps à corps, il sera participatif du combat que sur les dernières rantes. Avec, en fait, sabre laser, choisissez une de vos armes de corps à corps, ben, en l'occurrence, il, il, il en a qu'une, effectuez une attaque à distance avec cette arme contre une unité ennemie à portée 1-2, Bon, c'est court, mais c'est déjà plus que 1 en utilisant la moitié des dés de cette arme arrondir rondir au supérieur. Ceci est considéré comme étant une action attaque. Attention, ce sera son action attaque. Alors oui, on divise par deux, mais Dark Vador, il a quand même déjà six dés rouges. Euh, vous divisez par deux, ça vous en laisse trois, si je compte bien. Ça reste quand même quelque chose d'assez létal, et vous devriez quand même être capable de pas mal dégrossir les troupes d'en face avant d'arriver au corps à corps pour totalement les décimer. Alors il y a la carte Strangulation, j'imagine que vous êtes tous très fans de la Strangulation. Euh, moi pas trop parce que je trouve qu'elle est à trop courte portée et puis en plus c'est une carte ben, euh, qui s'active. Hein. Donc euh, à choisir entre entre Strangulation et euh, le pion d'esquive, moi j'aurais tendance à jouer le pion d'esquive. Mais on va quand même la voir ensemble, donc côté obscur uniquement. Choisissez une figurine de soldat ennemi à portée 1 qui n'est pas un commandant, elle subit une blessure. L'intérêt en fait de cette carte c'est de pouvoir choisir. Qui vous allez détruire. Si dans une section de rebelles euh, vous avez toujours la Gatling qui est présent, euh, Strangulation sur le personnage qui a la Gatling et à partir de là, ben la section rebelle elle se trouve totalement euh, désunie et puis franchement elle sert plus à grand chose parce qu'elle va pas vous faire grand mal. C'est vrai que c'était la Gateline qu'il fallait viser, donc pour moi Strangulation sert quasi uniquement à ça, à détruire l'arme lourde d'une section. Après ce qui me gêne avec cette carte, c'est qu'elle est à qu portée une, et franchement, la Gateline, elle aurait eu toute occasion de vous tirer dessus de façon très âpre avant que vous arriviez à distance une d'elle pour pouvoir la détruire. Donc pour moi, bien que très sexy de façon visuelle, en se disant « ouais, c'est génial, je vais pouvoir étrangler tout ce qui passe », d'ailleurs la figurine a été peinte et elle a été modelée pour vous pousser à faire de la strangulation, je trouve en fait que la strangulation en distance une, bah, c'est un peu galvaudé parce que vous y arrivez. Au moment où vous y arriverez pour vous en servir, il bah, y a de fortes chances que vous ayez déjà plus vraiment besoin de vous en servir, ou tout du moins vous débarrasser de pièces qui vous auront déjà fait tant de mal que vous en débarrasser autrement qu'avec strangulation sera nettement plus pertinent. Il reste également donc euh, la poussée de la force. Donc euh, choisissez euh, une unité de soldats ennemi apporter 1 également effectuer un déplacement à vitesse 1 de cette unité même si elle est engagée donc là c'est ce qui vous permet en fait de pousser les troupes là encore je trouve que apporter une sauf que la carte est un peu galvaudée alors là tout dépend hein, du scénario que vous allez jouer euh, tout dépend euh, du nombre de commandants que vous avez euh, que vous avez en place mais pour moi c'est pas forcément une des cartes qu'il faut euh, qu'il faut aligner sur votre valeur vous l'avez compris, moi ce que je vous conseille en fait d'utiliser comme carte d'amélioration avec votre Dark Vador, c'est d'utiliser euh, la méditation martiale afin de pallier le fait que votre Vador va être lent, et va mettre un petit peu de temps à rejoindre ses troupes et il risque de se faire distancer, donc pouvoir donner des ordres ça reste important. Le sabre laser à lancer, c'est un impondérable, surtout qu'il va quand même se lancer à 1-2, donc c'est quand même un début de portée et ça va vous permettre d'affaiblir les troupes avant d'arriver au corps à corps. Et puis également le réflexe de la force qui va vous donner un pion d'esquive et qui va vous donner un pion d'esquive pendant toute la partie. Puisque je rappelle qu'avec euh, maître de la force 1 vous allez pouvoir redresser cette carte à chaque tour et que donc à chaque round vous allez bénéficier de déflexion Ce qui est extrêmement intéressant si vous êtes pris pour cible et ce qui donnera pas mal à réfléchir aux troupes d'en face. Voilà, j'espère que cette première vidéo de présentation des personnages de Star Wars Legion vous aura convaincu, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce personnage, Dark Vador, qui est un impondérable. Un petit peu lent à venir au combat, mais une fois qu'il y est, il est vraiment extrêmement véloce, extrêmement dangereux, extrêmement létal. Vous avez vu qu'il y a des cartes à adapter pour vous permettre de résister jusqu'à l'offensive finale. Donc voilà, ça reste le personnage phare de la boîte. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager votre avis sur la façon dont vous jouez Dark Vador dans Star Wars Légion. Lâchez un petit pouce si la vidéo vous a plu, à la partager un maximum autour de vous pour que je sois connu. Si jamais vous voulez m'aider, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de ma page Tipeee ou de mon Paypal. La prochaine vidéo, elle traitera naturellement euh, de Luke Skywalker. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux.